Salut! Warframe vient de sortir 4 nouveaux modes syndicats et dans cette vidéo nous allons les analyser et voir ce qu'ils ajoutent pour les Warframes ciblés. Ces modes sont trouvables dans les différents syndicats depuis votre orbiteur. Commençons par Sport Révélateur. Sport Révélateur est un mode pour Sarin, permettant de voir vos ennemis sur la mini-carte quand ils sont affectés par les sports dans un périmètre de 40 mètres. Les ennemis sur l'effet de sport sont marqués en vert. Les modes de portée influent sur le rayon d'affichage des ennemis sur votre mini-carte. Vous ne pouvez pas équiper à la fois Sport Révélateur et Dose de Venin, un autre mode qui influe sur le 1 de Sarin. Équiper ce mode pour Sarine n'est pas intéressant pour trois raisons. 1. Vous ne pouvez pas équiper le mode syndicat dose de The venin, comme je l'ai dit, qui est plus intéressant pour la composition d'équipe et de manière générale augmenter vos dégâts. 2. Seulement vous pouvez voir les ennemis marqués sur votre mini-carte et pas les alliés. Et 3. Les ennemis sont généralement morts avec Sarin. On veut qu'elle les tue, pas qu'elle les montre. Et de manière générale, on perd un emplacement de mode nécessaire pour des dégâts, de la durée, de la portée ou de la survivabilité contre un mode qui affiche des ennemis sur la mini-carte. Sur Warframe, il existe déjà des modes équipables sur vos compagnons et sur vos Warframe et les différentes cartes existantes sont trop petites pour profiter de la détection des ennemis quand bien même l'espoir de Sarin arrive à toucher plusieurs ennemis sur ce périmètre. Surtout que ce jeu ne base pas son gameplay sur l'emplacement des ennemis. Et le seul moment où c'est intéressant d'avoir ce genre de mode, hormis dans les preuves de palier ou missions nécessitant un peu de discrétion et les index, et dans les missions survie de haut niveau car ces modes forcent les ennemis à être agressifs et iront directement vers votre emplacement peu importe si vous êtes invisible ou non. Et même avec une grande portée, il y a une limite d'ennemis pouvant apparaître en fonction de votre escouade et les lieux d'apparition des ennemis se calculent par rapport à votre emplacement par pièce. De plus, en regardant les commentaires sur le wiki de Warframe sur ce mode on peut voir qu'il y a des gens qui disent que globalement c'est un bon mode pour voir les ennemis sur la carte et notamment les ennemis qui sont derrière nous, que c'est un exilus et on peut donc remplacer l'aura de la Warframe par une autre aura plus utilitaire ou plus intéressante pour la mission, du style perturbation du bouclier ou production corrosive. Les sentinelles meurent à haut niveau et donc on n'a plus l'effet d'un stade animal ou un stade animal accru, et donc c'est intéressant d'avoir toujours ce mode sur leur warframe car on pourra toujours bénéficier de la position des ennemis sur la carte. Ok, pourquoi pas Mais les seules façons pour que leur sentinelle puisse mourir hormis les auras de poison, c'est que vous êtes allé au corps à corps ou bien ou bien que vous avez utilisé votre opérateur, parce que quand vous utilisez votre opérateur, ce n'est plus votre warframe qui est prise pour cible, mais votre sentinelle. Kelios meurt, je le comprends, parce que vous utilisez son arme de mêlée pour utiliser les modes gladiateurs pour améliorer les armes de mêlée de votre Warframe, mais que Dead Cube, Taxon ou les autres sentinelles de manière générale meurent, c'est autre chose. Parce que ces sentinelles ne demandent pas un playstyle agressif. Il faut voir leur mode, à part pour l'Oxilus. Diriga, c'est un sniper, pourquoi vous irez au corps à corps avec un sniper Ou Shade qui vous mène invisible, elle se met clairement en sécurité quand le porteur n'attaque pas. Et Shade est plutôt pensée pour de la furtivité en mission d'espionnage et pas en mission sans fin. Ou les autres sentinelles qui ont un sort qui permet de repousser les ennemis. Donc ça veut dire qu'à aucun moment on veut que les ennemis arrivent vers vous, et donc qu'elle tue les sentinelles implicitement. Mais les seules sentinelles pensées pour de la mêlée sont Helios et Jean, parce que Helios pour son arme de mêlée et pour le fait qu'elle puisse mettre les modulateurs pour vous aider implicitement, et Jean, parce que au-delà de ces modes qui permettent d'attirer les ennemis, elle a aussi Renaissance, Renaissance qui permet de revivre. Donc quelque part, elle s'en fiche de mourir. Bon, je stéréotype un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis même si on veut jouer carrière ou une autre sentinelle pas pensée pour de la mêlée, comme je dis, on peut toujours utiliser les Warframes qui les protègent, du style Octavia ou Loki pour ne citer que. Et c'est la même logique pour les cavales, Cubro et robot. Ensuite, pour voir les ennemis qui sont derrière nous. Si on joue corps à corps, on sera toujours à portée des ennemis, donc ça sert à rien de regarder qui est derrière nous. La carte de Warframe ne permet pas de savoir s'il y a un bombardier derrière nous ou devant nous parce qu'elle ne fait pas de distinction entre chaque type d'ennemi. Et si on joue à distance, ça veut dire qu'on campe ou alors qu'on est dans un endroit où on connaît les endroits où vont apparaître les ennemis et donc on va s'assurer d'être en sécurité. Et ça c'est en partant du principe que vous avez une Warframe qui ne vous protège pas de base, ce qui est plus ou moins possible. Parce que vous aurez toujours vos opérateurs pour vous protéger. Et avec le fait que les ennemis ne peuvent plus vous tuer en un coup avec le hub des boucliers, et bah, que vous promenez un coup d'un bombardier le 29 1999 derrière vous, bah, vous aurez juste la perte de votre bouclier, plus un temps d'invincibilité. Et donc, vous pouvez vous mettre en sûreté en vous mettant en opérateur. Et les Warframe qui n'ont pas de bouclier s'en fichent parce qu'elles ont déjà un gros potentiel de survivabilité. Et comme j'ai dit précédemment, le nombre d'ennemis qui apparaît est limité et les maps sont trop petites. Et concernant les auras qu'on pourrait changer, les ennemis se sont fait nerf et les auras aussi. Donc ça sert à rien de penser qu'en ancienne méta. Enfin, quand on dit que la majorité des dégâts sur Sarin sont sur son 1 et sur son ultime, c'est vrai, mais à bas niveau. J'ai même envie de dire que c'est vrai pour toutes les missions du système origine, ne nécessitant pas d'aller très très loin dans des missions sans fin. À haut niveau, ça devient de l'aide aux dégâts. De toute manière, avec son 1 et son ultime, Sarin peut tuer tous les ennemis, mais pas forcément en un temps convenable. C'est pour ça qu'il est intéressant en fin de partie d'accompagner Sarine avec des armes support et à dégâts. Donc, en plus de perdre une statistique vitale à Sarine, vous lui octroyez un atout superflu remplaçable par les modes sur vos compagnons ou sur votre Warframe. Voilà, voilà. Passons au mode suivant. Mutation abondante est un mode pour Nidus, permettant de gagner plus de cumul sur votre passier jusqu'à atteindre les 300. Par contre, l'immortalité octroyée par votre passif a un temps de rechargement de 30 secondes au lieu d'être activée à chaque coup fatal quand on a au moins 15 de cumul de mutations. Ceci dit, avec ce mode vous perdez quand même 15 de cumul de mutations en plus d'avoir ce temps de rechargement. Ce mode est une fausse bonne idée et il part d'une idée très simple. Augmenter le potentiel de survie et de dégâts de Nedus en fin de partie. Virulence voit ses dégâts augmenter en fonction du nombre de cumuls de mutations et sa puissance jusqu'à atteindre de bons dégâts quand on build avec 200% par exemple. Ce mode n'est pas intéressant en mission avec une fin car vous devez cumuler vos mutations et c'est long et normal. Un ennemi touché par virulence vous donne un point sur 5 pour avoir un cumul de mutations et il vous faudra 1500 ennemis pour stocker au maximum votre passif, mais en pratique réduit par la synergie de vos sorts, évidemment. Vous perdez une grande partie de votre potentiel de survivabilité contre 200 cumuls de plus et un temps de rechargement de 30 secondes par passif activé, ce qui est très punitif quand on ne fait pas attention ou quand une bulle de zéro vient annuler le lien parasitaire. Et quant aux dégâts procurés par virulence, c'est bien voire intéressant quand il est entouré par des armes support, de type Pox en viral et zenistère en corrosif par exemple, mais vous ferez plus de dégâts si vous tirez ou attaquez avec vos armes. Parce que le temps d'incontation sur virulence est très long et jouer avec talent naturel nécessite de faire un grand sacrifice dans votre build. Et puis, échanger de la survivabilité contre plus de dégâts et moins de survivabilité est un risque inutile, parce que les ennemis sont plus si résistants qu'avant et vos armes seront aptes à faire des dégâts quand ils sont bien modés. Mode suivant de Grava C est un mode pour Atlas qui multiplie par deux les dégâts et la vitesse d'élan d'éboulement tout en annulant le coût en mana du sort que vous avez plus de 1400 Grava. La puissance augmente les dégâts. Ce mode est amusant et jouable, ce qui est rare pour ce corpus de mode. Mais il reste très en dessous de la mêlée classique due au manque de dégâts et réflexion des stacks des combos pour des missions sans fin. Vous profitez mal du bonus de coups de sang, des mods et de blessures sointentes, dû au manque de statistiques sur ces points qui sont à peine de 5% pour la chance de statut et de critique. Entouré d'armes support orientées statut, Atlas pourra faire des dégâts mais pas assez vite pour garder sa survivabilité. A haut niveau, Atlas met du temps pour tuer les ennemis. Et plus il prendra de temps pour tuer un ennemi, plus il y aura des ennemis en nombre et moins vous aurez de chances de survie. Et si vous êtes en survie, c'est pire parce que, en plus de perdre votre survivabilité, vous aurez du mal à entretenir votre système de survie à un montant convenable. Ah, vous tuerez plus vite avec vos armes de menée qu'avec vos points. Mais dans le cadre d'une mission avec une fin ou de courtes missions sans fin, cela offre un gameplay plus intéressant pour les joueurs d'Atlas. Mode suivant. Dernier mode qui est pour Valkyr, qui multiplie les dégâts par 2 et les chances de critique par 2 sur son ultime. L'ultime consomme toujours de la mana par seconde mais possède en contrepartie une durée. La durée du sort déduit la durée du temps d'attente pour réutiliser le sort. Aucune statistique de Valkyr augmente les dégâts ou les chances de critique, ça reste toujours à 200%. Par contre, les modes qui augmentent la durée de pouvoir augmentent la durée du sort mais aussi le temps de rechargement pour réutiliser le sort. L'augmentation de la chance de critique et des dégâts s'applique uniquement sur l'arme exaltée de Valkyr et multiplie par 3 les dégâts de base et la chance de critique de base. Ça veut dire que son arme aura 150% de chance de critique de base et 250 de dégâts de base par statut pour un total de 750 de dégâts de base. C'est l'un des modes les plus intéressants du corpus parce qu'il renfort une Warframe déjà forte sans... Ça offre à Valkyr de nouvelles perspectives de gameplay en transformant son ultime accès sur du DPS en un ultime à burst. Pour faire simple, durant la limite du temps à partie réservé à son sort, Valkyr pour infliger plus de dégâts que d'habitude, là où avant, elle prenait le temps pour taper les ennemis et les tuer. De ce fait, penser Valkyr de cette façon permet la réémergence d'anciennes compositions d'équipes à base d'Escalibur et Valkyr dans les missions sans fin, notamment en survie par exemple. En plus de buffer Escalibur, elle pourra dépêcher les ennemis si Escalibur a du mal à gérer une vague d'ennemis ou elle est directement au front pour tuer les ennemis quand le taux d'ennemis tués par seconde n'est pas suffisant pour maintenir le système de survie en un montant convenable. Avec ce mode, Valkyr endosse la casquette de support et de burst quand besoin est. J'ai cité Escalibur et Valkyr comme composition d'équipe mais il y en a d'autres évidemment. En solo, elle est moins dépendante de sa mana mais devra faire plus attention à la limite de son sort et à utiliser d'autres techniques de survie pour ne pas tomber à terre. L'augmentation des dégâts lui permet de faire face aux ennemis de la perturbation mais au détriment de sa survivabilité et il va falloir être plus technique pour pouvoir survivre. Voilà, en espérant que ça vous aidera. À plus.